Chers traders et investisseurs, mercredi 22 avril, bonjour. Alors les marchés sont à l'arrêt, sont quasiment statiques, sans mouvement et sans volume ce matin. Ils remontent un peu malgré des clôtures américaines mauvaises hier soir. C'est tout ce qu'on peut dire. En fait on s'ennuie ferme. Les marchés n'ont aucune direction et ne savent absolument pas ce qu'il faut faire. Mais bon... La bonne nouvelle est que, est que ça ne dure jamais. N'oubliez pas que nous attendons des données micro et macroéconomiques importantes cette semaine. De plus, les résultats des sociétés américaines continuent d'être publiés quotidiennement. Bien évidemment, vous ne devez pas prendre de nouvelles positions en swing trading car rien n'est prévisible ne serait-ce qu'à court terme et encore moins plus loin, seul le day trading est roi. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin 5 trades gagnants sur 5 accompagnés de 3 médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.